Je fais un maintenant à la Mayotte, à l'UIM de Mayotte. Et ensuite, je suis venu ici à la base, j'étais venu pour le commerce. Chez nous, c'est plus le commerce. Quoi. Je me suis dit, en arrivant ici en étant en, en seconde CGM, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir la pêche Qu'est-ce Qu qui se passe quoi. Pour venir aller bosser chez moi. J'ai embarqué ici pour la pêche. Et ça m'a plu. J'ai embarqué sur l'Itascope, je suis parti jour pour une expérience débutant, quoi. voir si, si, si vraiment ça me Parce que ça m'a plu. Quoi. Et l'équipage était sympa, cool, l'accueil. Ce qui me plairait à moi c'est euh, soit la pélagique ou la borange, quoi C'est euh, pour plus tard aller pêcher le thon quoi, chez nous. Quoi. Parce que le thon il existe chez nous, une euh, quantité noble. C'est intéressant. J'envisage de retourner à Mayotte. Après avoir eu le bac et navigué pendant deux ans pour être breveté, une fois que je me brevais, ben, je retourne chez moi. Et là, j'essaie d'être patron de J'achète mon patron et je bosse. Quoi.